Bonjour, je suis Christelle Benetou, je suis auteure de livres de couture et surtout une grande passionnée de machines à coudre. C'est parti pour une interview Fast and Couture avec coudre -et Alors j'ai commencé à coudre euh, quand j'étais petite, vers 5-6 ans, j'ai d'abord fait des travaux d'aiguille, du canevas, du point de croix, et puis après j'ai fait de la couture vraiment en faisant euh, les vêtements de Barbie. Et euh, l'anecdote que j'ai, c'est que euh, je voulais absolument que ma grand-mère m'aide à faire un jean pour ma Barbie, et euh, ça a été difficile de la persuader, et ça a été compliqué à faire, mais on l'a fait. Mais je vous laisse imaginer le travail euh, vu le tour de taille de Barbie. Mon pire souvenir en couture, c'est il y a euh, une dizaine d'années, Ouais, je pense que c'était, oui, ouais, ouais, peut-être même plus, j'ai, non, une dizaine d'années, Ouais, euh, j'étais en train de faire, de finir une robe, pour une occasion un peu particulière, un samedi soir, donc c'était le lendemain, je pense que c'était un baptême, mais j'en suis pas sûre. Enfin, il fallait que la robe soit finie pour le lendemain pour que je puisse la porter. Et donc, on est samedi soir, il est 11h, minuit, et euh, je décide de faire un rouloté pour euh, faire l'eau en guise d'ourlet de la robe. Voilà, c'est une robe un peu évasée et tout. Et donc, je fais un rouloté en me disant « Ouais, ça va être chouette et puis euh, c'est facile à faire, ça, ça va me faire gagner du temps. » les surtout ça, ça va me faire gagner du temps, euh, c'est une façon de finir... Euh, pratique et euh, rapide. Donc, je fais ça et à un moment donné, euh, le rouloté se fait sur plusieurs épaisseurs. Enfin, je me sens bien qu'il y a un peu trop d'épaisseur. Donc, euh, mais je continue. Euh, voilà, je, je... Allez, hop, il faut finir. Mais non, c'est rien et tout. Donc, euh, je finis mon rouloté, Je rentre les fils. Et là, j'ouvre ma robe. Et je me rends compte que, en fait, euh, l'épaisseur, c'était les couteaux qu'elle avait découpé en plein devant de la jupe de la robe. Enfin, un trou gros comme ça. Hein. Alors, euh, en plus, c'est en, en... général, c'est en... Ça fait ça, ça fait un triangle en plein milieu, assez gros, et puis euh, voilà. Et donc je réfléchis comment je peux faire. Mais non, j'avais pas pas vraiment de solution. Et euh, il a fallu démonter au moins la partie de la jupe, qui représente quand même beaucoup de boulot. Je crois que j'ai failli craquer. Hein, j'ai pas sûr. J'ai peut-être versé une larme. Je pense que j'ai pleuré de nerveusement. Mais <rire> voilà. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout refait pour finir et tout. J'ai dû me coucher à pas d'heure. Mais voilà. Ouais, et ça, j'ai plus jamais fait la... L'erreur, c'est-à-dire que quand, y a un, quand on a un doute, on s'arrête, on vérifie, on voilà, ne on fonce pas dans les décors, ça sert à rien, on perd plus de temps qu'autre chose. Mais voilà, ça c'est un souvenir, c'est encore bien, bien ancré. Mon meilleur souvenir, c'est le gilet cannelle. Parce que ça a été agréable à concevoir, euh, à patronner, tout a été simple et puis surtout l'accueil quoi, l'accueil des couturières pour ce patron, pour ce alors que c'est du jersey, c'est de la maille, c'est pas forcément évident euh, à travailler. Euh, ouais, l'accueil, tout ça, ça a été vraiment formidable. Donc ouais, c'est un super souvenir et ça reste euh, euh, important pour moi. Tu préfères coudre ou broder Alors moi, j'aime bien faire les deux. J'aime aussi, alors j'ai surtout d'abord appris à broder à la main. Et puis, il y a euh, une dizaine d'années, j'ai découvert la broderie machine et ça m'a vraiment passionnée. Et ce que j'aime, c'est pouvoir broder mes vêtements, c'est-à-dire combiner les deux, la couture et la, ma et la broderie machine. Et euh, il y a plein de possibilités en broderie machine, il y a plein de techniques. A... C'est un peu comme la couture, hein. c'est un monde... Euh, il... Euh, ouh, hyper créatif, donc ouais, moi j'aime bien ça, puis j'aime bien euh, même faire des petites touches de broderie euh, sur mes vêtements, là j'ai mon col et mes, mes poignets, ils ont juste, à côté de la boutonnière, il y a un petit cœur, euh, ici, mon pareil, le même petit cœur se retrouve là, donc voilà, euh, sur les chemises, euh, broder juste l'empiècement d'épaule ou les vestes ou... Euh, où, euh, enfin voilà, mettre un, une touche de broderie, des fois en ton sur ton, sur des, des choses toutes simples. Euh, puis pour la maison, ouais, moi j'adore. Euh. Alors en couture, euh, ce que maintenant, enfin c'est un réflexe que j'ai pris depuis euh, longtemps, c'est de euh, toujours tester mon point de couture. Euh, même si je suis sur une super machine qui euh, me facilite la vie parce qu'elle est pleine d'ergonomie, qu'elle va gérer la tension des fils pour moi et tout, c'est pas forcément une histoire de technique. Euh, C'est une histoire de rendu esthétique, c'est-à-dire que plutôt que de me lancer avec... Euh, surtout que moi j'adore les fils spéciaux, j'adore travailler, enfin voilà, utiliser des fils différents. C'est surtout au niveau du rendu esthétique, est-ce que le fil que j'ai choisi pour venir faire des surpiqûres, venir broder, euh, pour amener justement cette espèce de touche créative, est-ce qu'il est qu convient bien à mon projet, au rendu et, euh, et des fois on se fait des... Ouais, on se fait des des idées dans la tête, ouais, ça va donner ça, ça, ça. Et au final, euh, ah ouais, non, c'est moche, en fait. Donc, euh, ouais, toujours tester sur une suite de tissus avant de me lancer sur euh, le projet final. Alors, moi, j'aime tous les tissus. Je suis euh, un peu euh, un peu folle, grosse collectionneuse, euh, addictive de tissus. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les imprimés. Euh, J'allais dire, je suis tombée dans les Liberties il y a une vingtaine d'années et euh, ça, c'était pas bon du tout pour le porte-monnaie. Ça, c'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien utiliser mon joker là. Encore que non. Non, non, je n'ai pas besoin de, de, de, de joker parce que euh, ici, à l'atelier, chez moi, il y a de nombreuses marques différentes. Donc déjà, et surtout, c'est pas une histoire de préférer une marque à une autre. C'est plutôt... Euh, non, c'est pas ça, parce qu'en fait, il y a des modèles, il y a des machines super, euh, hyper intéressantes dans toutes les marques. Et c'est ça vraiment, euh, moi, ce qui me passionne, c'est euh, la technique, la technologie de ces machines, euh, de voir qu sont, euh, ce qu'elles peuvent apporter. Enfin, c'est ça qui est vraiment super. Et, euh, et puis en plus moi je me suis rendu compte il y a bien longtemps maintenant qu'il y a, la machine idéale elle n'existe pas euh, il faudrait en combiner plusieurs moi pour mon, pour me satisfaire moi en tant que couturier, il faudrait combiner plusieurs machines et c'est justement pas possible donc euh, voilà donc c'est toujours euh, euh, et c'est ça qui fait que c'est passionnant c'est ça que enfin pour moi pour mon métier c'est ça mon job finalement c'est de, de de comprendre les différents modèles, leur potentiel, ce qu'ils apportent en plus. Euh, voilà, moi, c'est vraiment ça, que ce soit sur la machine à coudre, la machine à broder, euh, les surjeteuses, les recouvreuses, euh, voilà, c'est ça qui me passionne. Donc, on peut en discuter pendant des heures. <rire> on fera ça une autre fois. Mais, euh, ouais, non, non, il n'y a pas... Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Alors, mon vêtement... Ouais, ce, alors c'est pas forcément celui que je porte le plus, parce que ma fille serait là, et vous dirait, mais maman est toujours en jean et en t-shirt, ce qui n'est pas faux. Mais... Euh... D'un point de vue couture, d'un point de vue... Ouais, moi, j'adore les chemises. Voilà, j'adore les chemises parce que d'abord, techniquement, en couture, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de techniques. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un, un vêtement complet. Euh, c'est pas forcément rapide à faire et c'est justement ça qui est intéressant. Et Après, esthétiquement, il y a plein de choses qu'on peut modifier. Le col... Euh, l'empiècement d'eau, les fronces, les plis, enfin voilà, euh, rien que sur le poignet, avec la fente, enfin je veux dire, il y a techniquement et esthétiquement, il y a plein de choses. Donc team chemise forever. Oui, il n'y a pas que le tissu et la couture dans, et les machines dans ma vie, même si bon. Euh, non, donc moi j'adore jardiner, cuisiner ou plutôt... Euh, Faire des desserts, des trucs sucrés. Grosse passion, grosse passion pour le chocolat, si vous voulez me faire plaisir. Voilà, ça c'est dit. Euh, et puis voyager. Voilà, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Euh, puis aussi tout ce qui est musée, château. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, euh, même si la couture, les machines, le tissu, ça prend quand même beaucoup de place dans ma vie. Euh, voilà, j'aime ouais, plein d'autres choses aussi. Rien n'est impossible tant que je n'ai pas essayé. Donc ce n'est pas toujours évident pour l'entourage, mais comme j'aime pas avoir des regrets, euh, ouais.